Souvent, je, je dis que vous rentrez au palais du recyclage. Donc, euh, ici, vous allez voir une trentaine de créateurs, voilà, tous, ils travaillent une matière première secondaire. Et puis après, j'explique que c'est aussi un lieu où on peut manger. Et puis, on, on sert des soupes qui sont faites avec euh, des produits déclassés. Donc, on participe à éviter le gaspillage alimentaire. Voilà, j'explique un petit peu euh, la démarche. Et en même temps, je fais un peu jeu de piste. C'est-à-dire, je, je leur explique tout de suite ce que c'est. Je leur dis, ben voilà, allez voir et devinez en quoi c'est fait. Euh. C'est un petit peu un jeu ici. Faut, moi, j'aime bien aborder les choses sous, un peu sous l'aspect du jeu, quoi. je trouve que c'est sympa. Un jour, j'ai décidé de créer un lieu hybride où on verrait à la fois des créateurs recycleurs pour donner au, du sens au recyclage et où à la fois on pourrait manger pour donner du sens au fait d'éviter le gaspillage alimentaire. J'ai décidé de créer un lieu où on se rencontrerait, on échangerait et on parlerait de comment on pourrait fonctionner, consommer autrement pour que tout aille bien. plus être au contact euh, des gens et de donner du sens à la fois au recyclage, à la fois euh, au fait d'éviter le gaspillage alimentaire, de consommer autrement, de faire attention à ce qu'on consomme, euh, en ouvrant ce lieu qui est un peu hybride, qui est à la fois une boutique de créateurs recycleurs, mais en même temps une cantine et un salon de thé. Alors quand on dit une cantine, on travaille en fait avec une maraîchère qui cuisine ses légumes euh, déclassés pour en faire des soupes, ce qui me permet finalement... Euh, tout au long de la journée, de sensibiliser et de donner du sens et d'expliquer aux gens. C'est vrai qu'on est aussi un lieu de rencontre pour tout ce qui est territoire zéro déchet. Par exemple, on a fait déjà plusieurs réunions pour le World Clean Day qui, est, qui va avoir lieu en septembre. Euh, il y a des rencontres qui se font ici, des ateliers de création avec les créateurs qui recyclent. Donc comment customiser des vêtements, comment retravailler du bijou avec des bijoux cassés, comment... Euh, réparer ses appareils, on a un atelier de la réparation euh, tous les mois. Donc ça, c'est concrètement comment échanger, comment partager. Et puis ce mot est important, je crois que moi j'avais envie que ce soit un lieu d'échange et de partage. quoi. En général, ils sont super étonnés de, de ce qui peut être fait avec des choses qu'on aurait jetées. Et, et en général, ça leur donne le sourire. Donc j'attaque pas mal comme ça, j'ai dit, c'est vrai, hein, la création, ça donne le sourire. Et là, en plus, on voit que, ben voilà, on a créé avec des choses qu'on aurait jetées, donc ça interroge, non Et là, ça peut permettre la discussion. L'autre jour, on m'a dit, j'ai passé une journée de mmh. « et ben, ça a été un moment de bonheur. Voilà. Ben, ça, ça fait plaisir. Ou il y a des... un groupe de personnes qui vient, maintenant, ils viennent tous les vendredis, ils viennent tricoter. Il voilà, y a des gens qui viennent pour échanger sur des livres. Ils ont un rendez-vous euh, régulier ici. C est, c est, ça, c'est chouette. Pour une ville comme Chambéry, c'est un, un lieu assez atypique. Hein. Donc, tu vois, il faut déjà que les gens ils rentrent là-dedans. Euh, des fois, ils se disent Mais je suis où Je suis dans une boutique C'est un lieu un peu atypique. Donc, déjà, il faut. Alors là, ça commence à être positif, ça, parce que les gens ils disent « Ah oh là là, c'est super qu'il y ait un lieu comme ça sur Chambéry, euh, c'est vrai que c'est pas ce qu'on voit partout, donc voilà, il faut que ça s'installe. » Moi, je me rends compte quand même que sur le bassin chambérien, il y a... Quand même un engouement d'une certaine partie de la population pour ces thématiques et donc ils sont quand même curieux d'avoir de l'information. Ça se met bien en connexion ici parce que c'est marrant, il y a des gens qui viennent travailler parce qu'ils ont un projet de maraîchage, alors hop, comme, comme par hasard il y a quelqu'un qui rentre, il les interroge, il a le même projet, donc voilà ils discutent, donc ça c'est plutôt bien. Donc oui c'est un lieu qui est fait aussi pour ça, qui peut être un lieu de, de, de rencontre de réunion. Voilà. le plaisir de, la, de rencontrer des gens, moi je pense que dans la vie c'est ça qui est, qui est bien, même dans, dans tout, tout ce que j'ai fait, moi ce qui me, ce qui me plaît c'est de rencontrer des gens. Et puis d'avoir des échanges, quoi, de, de se nourrir de l'autre. Euh, voilà, après, c'est bien parce que ça déborde toujours le cadre du travail. Donc, euh, voilà. Après, ce qui est le commerce, il faut savoir garder aussi euh, sa place. Donc euh, voilà, il ne faut pas non plus être invasif et, euh, avec, euh, avec les clients, mais voilà, il faut savoir donner un peu de chaleur et puis être à l'écoute s'il y a besoin d'être à l'écoute. Et puis je pense qu'il ouais, y a un rôle un peu social aussi hein, dans, le, dans le commerce. le challenge je pense l'envie du challenge et puis euh, et puis justement de pas faire euh, de, de pas faire un modèle qui existe euh, d'essayer de faire quelque chose de différent pour que justement euh, ça fasse parler ça fasse échanger et qu'on soit pas sur quelque chose qu'on a vu à tous les coins de rue et qu'on va retrouver là quoi donc euh, voilà et puis quelque chose qui interroge Qu'est-ce qui a fait Je pense que pour moi c'est vraiment l'envie euh, du challenge. J'aime ai, bien être toujours dans le projet, de toute façon. Conjuguer au fait euh, d'essayer de donner du sens sur la problématique environnementale. C'est ça que les challenges, ils sont quand même liés à ça. Hein. Puis c'est un peu la base des déchets, hein. c'est un peu euh, « dis-moi ce que tu jettes, je te dirai qui tu es ». Euh, ça commence par là, quoi, aussi. <musique> Il y a peut-être un peu trop de cadres sans, sans qu'on fasse en sorte que ces cadres soient respectés. Donc euh, du coup, oui, on a des grandes idées environnementales, mais finalement, comme euh, qu'on le fasse ou pas, c'est pareil. Euh, et qu'on n'arrive pas forcément à avoir une perception de dans 10 ans, de dans 20 ans, de ce que ça génère. On voit ça au quotidien. On est tous un peu euh, quand même assez nombrilistes, euh, assez, euh, assez centrés sur nous-mêmes. Donc on, voilà, je crois que des fois, c'est bien de recommencer à la base. Ben, Peut-être la prise de conscience euh, qui a été la mienne quand j'ai miné le dans les poubelles. Euh, parce que finalement je me suis dit, ben, moi j'ai eu droit à, à une explication, une formation euh, puissance 100 000 et du coup ça m'a vraiment sensibilisée. Alors qu'avant ça, avant d'avoir parlé de ça, moi je pense que je ne m'étais jamais posé la question, savoir quel était l'impact de mes ordures, euh, qui cherchait, qui venait récupérer ça, euh, c'était pas un problème quoi. Et, et, et là, je me suis rendu compte que c'est énorme, quoi, la, la gestion des déchets, l'impact que ça peut avoir euh, et puis la facilité qu'on a à se fermer les yeux, les oreilles et, et à se croiser les bras, quoi. Donc, euh, voilà, je pense que c'est ça le challenge, c'est faire en sorte que tout le monde entende ce que c'est euh, l'impact de tout ça. C'est déjà d'éviter de, de faire de la planète une poubelle, hein, comme ce qui est quand même euh, aujourd'hui euh, assez visible. Et puis, euh, c'est de, de se dire qu'on n'est qu'une partie d'un tout. C'est ça l'enjeu, c'est de se dire mais attends, mais euh, tout, tout ne va pas se remettre euh, au cordeau euh, après mon passage. Quoi. Je crois que le plus gros problème pour moi, c'est l'administratif. C'est le temps que ça me prend. Euh, puis le, la partie finance, quoi, parce que c'est vrai que, que ben mine de rien, c est, c est, ça a l'air d'être redondant, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à payer. Et, et du coup, faire marcher un lieu comme ça, c'est beaucoup d'énergie. Pour aujourd'hui, peu de résultats, mais, mais ça, ça ne change pas la partie challenge, parce que je vais y arriver. Moi, ça fait un an et demi que je suis là, je ne me suis encore pas payée. Hein, J'ai encore les deux activités euh, euh, en parallèle, pour l'instant, j'ai bien l'intention d'arrêter euh, la, la partie consultante. Euh, là, pour l'instant, la boutique, ouais. oui. Enfin, je suis bénévole, je suis gérante, oui. Oui, mais pas ça. payée. Ouais. <rire> <rire> je ne suis pas bénévole, je suis gérante, mais pas payée. Mais voilà, l'objectif, c'est ça. Donc voilà, après, il faut tout mettre en œuvre là-dedans. Ça demande de, de déployer une énergie folle. Et puis, il y a beaucoup d'administratifs. Donc, pff, ça, c'est parfois fatigant, quoi. <musique> Ben après le conseil c'est surtout, euh, bon, voilà, si c'est là, si c'est vraiment un truc, un, un projet dans les tripes et, et qu'on le sent, il faut y aller. Après ça prend des fois du temps, euh, voilà, parce qu'il faut que le ch les choses elles, se mettent en place et puis il euh, ne faut pas s'emballer, il faut laisser mûrir le projet. Mais, mais il faut le faire, de toute façon après si on en a envie il faut le faire, on est là pour ça non <rire> qui se met un peu en place, et ce qui est pas mal, c'est que maintenant on vient à moi. Euh, que ce soit les créateurs ou ceux qui ont envie d'organiser quelque chose, donc voilà. L'idéal, ça, ça serait ça, ça, soit que, ça serait que je devienne vraiment un, un lieu d'échange et, et, euh, et de rencontre, et en même temps une vitrine, et qu'on pense à moi comme cette référence-là. Ça fait un an et demi que je suis là. Là, je travaille avec quelqu'un pour essayer de voir quels sont les leviers pour optimiser euh, voilà, la rentabilité du lieu, et que, voilà, que avec l'objectif de me payer cette année. Je pense que ce qui serait bien, c'est que je sois plus active sur les réseaux sociaux. <rire> Donc c'est un peu aussi euh, l'objectif. Il y a plusieurs initiatives sur le territoire que je relaye aussi ici, comme j'aime beaucoup, euh, voilà, qui, euh, qui participent à donner du sens. Je continue de développer les synergies avec, tout, <coughs> pardon, avec tous les, les intervenants qui sont sur cette thématique-là, quoi. Même, que ce soit la collectivité, que ce soit le territoire zéro déchet, que ce soit les initiatives lambda qui naissent. Euh, voilà, J'essaye d'être connectée et... et, et et d'être dans l'échange mais après, euh, voilà, moi je vais déjà travailler ici et puis essayer de continuer effectivement le, le projet quoi. C'est déjà un gros enjeu. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se font ici. Et parfois, c'est même difficile d'être euh, sur tous les francois. Euh, voilà, on est aussi impliqué, par exemple, dans la monnaie locale. Bon, bah, ça fait de la monnaie locale, le territoire zéro déchet, euh, les expériences de qui, de là, les artistes. Ça fait beaucoup, beaucoup de choses euh, déjà à mettre euh, en œuvre, ne serait-ce que, euh, que pour animer le lieu. Donc, euh, voilà. Bah, Qu'est-ce que je peux apporter mon expérience après euh, c'est vrai que je n'ai pas un, un, un temps libre extensible, donc euh, voilà. Mais après, moi, je suis vraiment à l'écoute et euh, voilà, je peux, peux être là pour apporter mon expérience et puis euh, proposer le lieu. Le lieu peut être un lieu, effectivement, d'échange et de partage, quoi. Quand on prend le temps de discuter avec les personnes, et eh bien, quelque part, ça allume quand même des petites lumières, quoi. Et ça, c'est plutôt satisfaisant parce qu'on se dit que, voilà, à force de planter des petites graines, hein, ben, ben finalement, ça va marcher.